Est-ce que t'as record une game comme je te l'ai demandé la semaine dernière J'en ai fait trois. Enfin, quatre, mais il y en a une, c'est tellement désastreux que je le mets pas. On va analyser euh... ça avec le chat. Ah oui, non, mais euh, c'est pas... Attends. Je sais pas laquelle te donner. La plus pourrie. Ça ne sert à rien de me donner des bonnes games. C'est des games de ranked Ouais. C'est parfait. Donc donne-moi la game de ranked la plus pourrie. Parce que euh... si c'est la plus pourrie, alors on pourra discuter de plein de trucs. La plus pourrie tu veux Bah ouais, forcément. Plus c'est pourri, plus t'as fait d'erreurs. Plus t'as fait d'erreurs, plus on peut les corriger. Plus on peut les corriger, plus voilà. Si t'as été excellent, ça me sert à quoi de regarder la game ah, Rien. On est d'accord. Ouais. La plus pourrie, vu que je l'avais pas eupload, je upload, je l'upload et je t'en donne une qui est pas ouf. Ça te va ou pas Vas-y, Donc là tu vois la même chose que moi. Ok, y a pas l'école du coup On t'entend pas parler Non. Donc tu pars solo en ranked Bah vu que je suis pas OLO, euh, ça va, je peux me le permettre. Tu la gagnes la game Je les ai tous gagnés. Ok. Attends bah, que tu la gagnes, ouais, si tu commences à perdre, pff, ça veut pas dire grand chose, hein. hello euh, à moins que tu puisses penses vraiment que toi tout seul, t'arrives à avoir un tel impact sur la game que.. Euh... J'ai pas un gros cerveau comme ça hein. Bah non mais bon pourquoi pas. Hein. Ok, Azami. J'ai envie de voir des belles Azami du coup. Hein. Pourquoi tu la joues Pratique. Ça veut rien dire pratique, c'est pas un couteau suisse en cul. Protect the bombs. Ça peut te sortir de, cer de certaines situations. Genre comment Bah en faisant des diversions, en se protégeant, en changeant le rythme du jeu. Tu peux bloquer les gens et tout. Tu peux avoir l'info sur le gars du coup et tout. Asami, changer le rythme du jeu. Bah oui, si tu le bloques avec ton Asami, du coup il y a moins de pression le temps que tu recules et tout. Genre donne-moi un exemple. Je sais plus si c'est dans cette vidéo là ou dans une autre. À un moment, le gars il pouvait me pousser sauf que. Et je pouvais rien faire s'il poussait, j'aurais pas, pas su de quel côté il, il aurait allé. J'aurais pu aller à gauche ou à droite. Et euh, du coup, vu que j'ai mis mon Asami, et eh ben euh, j'ai pu me replacer. Et du coup, lui ça l'a freiné qu'il le casse. Oui, d'accord, ok, mais tu l'utilises dans une logique de défense, en fait. À chaque fois qu'un mec va péter une fenêtre, tu vas le mettre à la fenêtre. Fenêtre, peut peut-être pas, mais quand, euh, quand le gars, il arrive et qu'il pousse euh, pas loin du site, euh, je le bloque. Ouais, ok, mais j'ai quand même envie de te voir. Enfin, je, je pense sincèrement. J'aime bien, ok, pourquoi pas. Mais je suis pas sûr que Azami ce soit vraiment un opérateur qui, qui soit... Commençons par les bases. Ayons des bases solides avant de commencer à parler d'Azami quoi. Ok Genre Bah, si, à la limite, qui... pour l'arme là qu'il a, bah, un. même un capcan ça m'irait mieux au final. Même si ça peut paraître un peu bizarre. Mais ça permettra d'avoir des bases solides sur le lancer de C4. Ça permettra d'avoir des bases solides sur des trucs de base et à la limite de faire du kill et voilà. Mais je préférerais quand même, à la limite, l'utilisation de certains gadgets actifs. Euh, pourquoi pas des trucs vraiment solides, genre avoir un shield, pourquoi pas du goyo, pourquoi pas du smoke, euh, ce genre de trucs là. Bon, faut, faut aimer jouer le shotgun pour le coup. Mais Azami, pense qu'à ton niveau de jeu, c'est un peu précipité quoi. Faudra que t'enlèves le versus notification, t'as ton calpin à côté là Bah oui, j'ai mon calpin, bien sûr. Ouais, note d'enlever la notification de 5V1, 5V2, 5V3, etc. Là. Okay. Ah oui, c'est là où est-ce que je te disais que ça pouvait changer le mauvais école contrôle. T'aurais pu balancer quelques balles de plus. bon repositionnement. Bah, ok, d'accord, j'allais dire t'allonge pas mais je comprends l'idée. Là, ah, je l'ai mal placé. Ok, t'es en 1v1, qu'est-ce que tu fais en duel J'entends bah, qu'il drone, du coup bah, je le bouge. Je casse son drone, je me replace. Pas mal, pas mal, parce que t'as besoin de le bouger. pour. Le coup. Tu casses le drone. Bon, comment est-ce que tu te trouves là, là Là, tout est tout est bien, franchement. C'est vraiment bien. Mmh, On a c'est des amis qui... Non, bah non. En fait... Là, là, dans cette logique, là où tu vas aller le chercher, j'aurais quand même préféré. J'aime pas trop la logique de. Il peut très bien te bait sur le coup du drone, tu vois ce que je veux dire Et uh -huh. décaler et, et, et ouvrir au moment où là tu ouvres uh -huh. la ligne. Il y a un monde dans lequel le joueur est assez bon, c'est positionné exactement. Tu vois pas mon curseur du coup. Uh -huh. il, il, imagine que sa tête soit exactement au niveau du plus 10. Uh -huh. Avant même que t'aies pété le drone, au moment où il a entendu que tu venais vers le drone, il sort du drone et là tu te retrouves avec lui. Tu perds ton duel. Il uh n'y -huh. bah, a aucun moment où moi je vais le jouer là, euh, là où tu le joues. Clairement, t'es 1v1 et il doit planter. Casser le drone pour se replacer, ça c'est une super idée, mais pourquoi aller vers lui Là tu viens de lui donner la possibilité de réussir son clutch tu lui as donné une solution, tu peux le buter direct. Clairement, tu casses le drone mais tu te replaces à un haut baran, à un endroit où euh, idéalement, comme d'habitude, tu as un contrôle à peu près des deux bombes sites et tu te fais oublier et tu bouges plus. Et là tu lui envoies une fois de plus le signal de « mec, tu vas devoir venir me jouer » et t'as aucune idée. De là où je suis. Ouais, du coup il a peur. <rire> Exactement. Ah, il stresse, il stresse. Et du coup il ouvre plein de lignes. Je, franchement, au moment où t'es là, là. là, le, là. Le, le move est bon. Ouais, au moment où il est en train de droner, le drone arrive, tu vois. Je casse le drone sur la ligne au moment où elle va passer juste devant moi le drone. Petite ligne, bam, je me rebarre derrière. Euh, je me rebarre directement au niveau, pourquoi pas, du dorme. Pour pouvoir ouais. jouer l'autoroute de l'autre côté s'il si joue du côté B. Voilà. Ouais. Mais clairement, ce, cette logique de e i-drone donc j'y vais » est vite pas besoin. T'as deux impacts pour casser les drones en plus. Bah oui, tout à l'heure, euh, c'est vrai que quand il a... Je voulais le dire aussi, quand il a cassé à la main ta amis au, au troisième coup là je leur balance deux impacts. Bam bam En plus c'est une fin de round et les impacts elles font mal fin de round. Hein. Elles font mal au milieu du round bien évidemment. Mais combien de fois en fin de round t'es blessé Ça peut être vraiment utilisé dans des logiques hyper agressives les impacts. Bah deux, ça tue non euh, Bah ça dépend de l'opérateur je crois pas. Ça si maintenant c'est 5, 6... Ah si c'est possible. Une H peut-être. Il y en a qui ouais. disent écrit, écrit dans le galpin. Ouais, c'est vrai. 40 HP de mémoire et une impact, 60 infos sur. Ça va Ça va. T'as l'air... Euh, j'écoute. Non, j'écoute. Ok. Pour essayer de bien imprégner tout ce que tu me dis. Stop, il va se passer quoi avec ce drone Dans la logique des choses, il aurait dû être détruit. Ouais, on est d'accord. Hein. Mm. L'erreur, c'est quoi Bah de le montrer. Ouais, hein. de faire ce que tous les silver ouais, ouais, ouais. et les gold font, quoi. D'aller jusqu'au bout de jouer à Rocket League, de perdre son drone et de dire « Oh bon, j'ai plus qu'un drone » Qu'est-ce que tu vas chercher d'autre à part le fait de perdre ton drone Soit tu le ramènes au spawn, soit si tu as envie d'être vraiment pro, tu le mets entre ton spawn et l'endroit où tu vas rentrer, dehors, hein, pour éviter les spawn kills de là où tu vas passer. Mmh. Ok Troisième possibilité, tu le mets dans l'endroit où tu vas rentrer, pourquoi pas, parce que c'est de là que tu vas partir. Mais surtout quand tu as entendu les petits coups de shotgun, des petits coups de shorty, etc. qui indiquent très probablement peut-être un castle, modi, euh, mira euh, ou frost, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Hein. On savait qu'ils étaient au top. Hein. Là c'est typique, euh, typique move de Silver ça, d'aller perdre son drone. Après, Liger, il est comme une b. Lui, c'est l'inverse, lui. Lui, il voit un drone et il va pas le casser. Parce que, bon, pour lui, mettre un fil barbelé à un endroit où ce qui n'est pas un choke point, d'ailleurs, est important. Enfin, qu'il y a un choke point en silver. La sortie d'un bombsite. Mais quand même, tu peux quand même étendre à l'intérieur du garage. Là, là t'es en full face check. Bon, je comprends, je comprends. Il y a 3-1, tu les respectes pas. Je peux comprendre, quoi. Mais là, c'est vraiment du full face check, quoi. Là on y va en mode bon je peux comprendre parce que bien emmené par euh, Jonas euh, le Goat mm -hmm. tu te dis vas-y je vais la rater mes kills machin quoi. et là c'est un peu la, un peu le, le, la, la kill fest c'est le premier qui fait ses kills etc machin ça c'est il y a pas pire comme rune quoi tu vois ce que je veux dire ça sert à rien bon, ça ça puait quand même hein drop euh, un bon. chint, euh ce genre de ce genre ce genre de Droit euh, dans une porte comme ça, enfin bon le coup du Frost Shield, c'est quand même euh connu. assez connu. Ouais. Surtout que je t'ai dit, on a entendu un Shotgun et clairement ça pouvait être un Shotgun de Frost. Ouais. Ouais. T'as changé ta photo de profil Ouais, j'ai mis Pulse. et quoi déjà avant Je sais pas. Ah oui, un gars avec des lunettes. Avec trois yeux. Un gars avec des lunettes Avec trois yeux Ah non, pas trois yeux, mais euh... Avec une lunette Il avait... Euh... Des, des, trois... des yeux verts lunettes Ouais, voilà. Enfin, une lunette nocturne, je crois. Je sais qui pas qui c'est bah, Ça doit être un agent sur R6, mais je sais plus comment il s'appelle. Bah, je suis con. Mm -hmm. C'est Jackal Oui, c'est Jacal, Le fameux jacal de Splinter Cell. Ah ok, bon bah j'ai rien dit alors. Bah arrête, il ressemble un peu, il a pas un skin sur lui qui ressemble Non il y en a un sur zéro puisque c'est Sam Fisher. Le mec avec les trois Night Vision là. Ah oui ouais C'est Sam ouais, Fisher dans le jeu qui s'appelle Splinter Cell. Et l'opérateur 0, c'est Sam Fisher de Splinter Cell. Quoi déjà Splinter Cell Je t'invite. Oh merde. Et toi deuxième impact Je l'ai pas utilisé. Alors que t'aurais pu Casser le sens. Bien vu. C'est le seul truc dont j'avais Tu joues à 100% contre lui Non. Je joue jamais à 100% en stream déjà. On peut pas être à 100% à partir du moment où il y a un stream. Déjà le 100% il n'existe pas. Moi ça fait longtemps que mon 100% il est... Euh... Je m'adapte à son niveau de jeu. Oh frère, la grenade a la grenade partout sur moi! Regarde comme elle est belle! Mais non, regarde ce qu'elle fait surtout! C'est trop le seum! Ouais, J'aurais mais... trop aimé que ça rebondisse dessus et que tu te la prennes du coup au final! Hein? Oui, ok, zizou! vraiment mis un C4 là, quoi Ouais C'est quoi ce C4 tout foireux Je, bah pensais écoute, Je pensais qu'il était au plafond, moi. Avoue, t'étais monté dans l'escalier et t'es reparti, non Ouais, deux fois. Ouais, j'ai entendu. Oh, d'où tu prends pas une tête Mmh, okay. Faut que je pisse, je suis en train de dordiner sur ma chaise. Pourquoi t'avais pas ton viseur déjà dès le début là hein Je sais pas, j'étais en train d'essayer d'écouter, voir si tu venais pas de derrière. Ok. Du coup bah j'étais pas vraiment concentré devant. Papa. Oh Et l'impact Attends, faut vraiment que j'aille uriner, là. Faut vraiment... Je suis en train de dandiner, là. <rire> tu peux pas faire pause On peut Request time. Ah si, pause timer. C'est bon, bon j'arrive. Ouais, J'ai pas pu choisir mon opérateur. Ah <rire> oh, bah là... Oh, bah hé hey. Hé hey. <rire> Rook avec un viseur que j'ai pas joué depuis euh... oh depuis la sortie de ce viseur. T'es au top ou pas Au top, ouais. Bon, là, du coup, si c'est Rook et tout, euh... t'es full shield. Non, je rigole. Allez, <rire> hey, tu rebarricades derrière. ouais Ah, bah là, je veux gagner là. Ah, parce que sinon, en fait, je gagne là. Bah, ouais. Ah, ça serait quand même. Oui. Battu par Mopiz. Imagine ta réputation après. Imagine genre juste. T'as plus trop envie de pisser là, ça va Tu veux la fermer ta petite... <rire> T'es pas vu. me Pique comme ça là. Bah, ouais, je sais pas. Il a rentré bah comme oui. un énorme bachibouzou là. Imagine, que je te l'aurais mis. Ah bah, t'aurais gagné. Ouais. Imagine, t'aurais ta réputation. Ça aurait totalement ni ma réputation, je pense. Ça aurait été terminé. Nope. Oh, oh. Non, non. Nope. Nope, nope. Nope, nope. No.